Salut tout le monde, c'est Stix, et aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour voir euh, ce que nous allons faire dans cette nouvelle série de création de jeux 3D avec OpenGL. Voilà, donc euh, bah, c'est parti Dans cette série de vidéos, nous allons voir comment créer une scène. Tout d'abord, nous allons créer différentes formes géométriques au tout début. Après, nous allons créer un personnage, un monde, des arbres, une forêt, de l'herbe. Bref, tout ce qui va aller avec une scène. Pourquoi pas de l'eau si vous le voulez, ou même encore un petit peu de, de réflexion, ce qui est important ou amusant, mais bon, pour le coup, si on met la réflexion. Euh, de la lumière, hein, je parle, ça va utiliser beaucoup de performances graphiques. Donc, bon, après, ça c'est vous qui gérez avec votre matériel, bien évidemment. Ensuite, nous allons tout simplement créer euh, la collision détection, donc euh, en gros, euh, les collisions entre les objets, donc entre le personnage et les arbres, les objets, les maisons. Et nous allons voir également euh, si on peut créer euh, des ennemis, ce qui est bon, pas si. Compliqué. Ce qui va être plus compliqué, je pense, ça va être la création de euh, d'animaux Parce que eux, leur, euh, leur comportement est aléatoire Alors que celui d'un ennemi, ils foncent sur une personne dans un rayon ouais. euh, Et puis après, créer pourquoi pas une histoire, un climat Alors, il faut savoir que euh, pour la création de la scène, je me base euh, sur le tutoriel de Cinematrix qui est un tutoriel euh, bah, fait par une personne anglaise donc si vous voulez plus de détails pour euh, la création de la scène et tous les côtés graphiques son tutoriel est excellent même si je vais le reprendre et en français forcément donc si vous voulez le voir je mettrai à chaque tutoriel euh, de cette série un lien dans la description pour que vous puissiez aller le euh, le voir, euh, aller voir sa chaîne elle est vraiment excellente hein. En tout cas, euh, sachez que euh, vous pouvez aller dans le Discord dans la description pour pouvoir euh, me donner des suggestions, pour pouvoir venir vous faire aider, pour euh, me donner d'autres idées de projets. Sachez que euh, ce tutoriel sera fait en Java, mais euh, si vous êtes relativement performant dans votre langage, tel que le C, le C. Personnellement je connais un tout petit peu le C. Je sais qu'il y a OpenGL disponible sur cette plateforme, enfin sur ce langage de programmation donc euh, je pense que ça ne vous posera pas non plus de gros problèmes de, entre guillemets, traduire le Java, sachant que le Java est très facile à lire, vers du C++. Donc euh, ce tutoriel va être écrit en Java, mais vous pourrez très bien le faire en C++ ou dans tout autre euh, langage de programmation à partir du moment où il y a OpenGL, bien évidemment. Après tout ce qui concernera la partie euh, vraiment jeu, euh, là, n'importe quel langage de programmation fera l'affaire. Ayez de l'imagination, et puis créez votre jeu comme vous l'aimez. Sachez que euh, si vous avez un passé performant, on va pouvoir faire des choses relativement performantes, telles que du pseudo-ray tracing, alors que vous n'avez même pas une carte graphique euh, RTX. Pour ma part, moi j'ai une euh, 1660 Super, donc une euh, Nvidia euh, GeForce. GTX. et euh, je peux très bien faire euh, de la réflexion au niveau euh, de l'eau, au niveau de certains objets, mais effectivement ça prend beaucoup beaucoup de ressources parce que là il faut savoir que la carte graphique n'est quand même pas faite pour. Donc, euh, je pense que euh, c'est tout pour cette introduction de, de, de cette série. Nous allons euh, bah, commencer d'ici peu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le référencement, pour que d'autres personnes viennent si ils ont envie de euh, créer un jeu vidéo ça peut être sympa sachez que euh, comme on code tout de A à Z vous serez libre de faire tout ce que vous voulez 100% vous n'aurez pas d'interface à gérer, telle que comme dans Unity il n'y a pas d'interface, si vous savez coder dans un langage de programmation et que OpenGL est disponible sur ce langage de programmation euh, bah, vous pourrez, vous serez libre vous aurez une liberté totale et euh, il y a le moindre problème, vous saurez d'où ça vient et pourquoi. Donc moi je vous dis à la prochaine, salut tout le monde, c'est Tostix, allez bye.